Les animaux de la femme sont nourris deux fois par jour, donc une fois le matin quand on les sort et une fois le soir quand on les rentre. Chaque animal a son concentré, les oies ont leur, et les canards ont leurs aliments, les poules, les dendons ont leur, les chèvres, les moutons le leur et les lapins le leur. Toutes les volailles, elles mangent des granulés, parce que c'est leur, euh, leur système digestif qui permet de manger ça. Toutes les chèvres, les moutons, les lapins mangent du foin et des granulés ou des légumes et le foin donc, provient d'un centre éclaise en 77 ou d'un lycée agricole en 77, et toute l'alimentation de céréales provient également d'une entreprise qui fabrique de l'aliment en 77 à côté de coulomé Le public n'a pas nos animaux parce que déjà il y a sûrement une partie des aliments qui ne sont sûrement pas comestibles par des poules ou par des chèvres, on reçoit régulièrement des kebabs, des chips, du couscous, des gâteaux et dans la nature c'est pas des aliments qu'ils peuvent trouver eux-mêmes donc euh, déjà naturellement c'est pas quelque chose qu'on doit leur donner Il y a un aliment qu'il ne faut surtout pas donner c'est du pain, que ce soit pour les canards de l'étang, pour les chefs de la ferme ou pour les poules C'est très mauvais, c'est très toxique, ils le digèrent très très mal et ça peut engendrer des décès il y a déjà pas mal de canards qui sont blessés sur le... sur le parc ça, à cause de ça alors au contraire on invite les anciens à venir nous déposer régulièrement leurs déchets de fruits et de légumes que nous on distribue en général le soir à tous les animaux de la ferme, soit les lapins, les poules, les oies, les moutons, les chèvres. Les pâturage ça consiste à limiter l'utilisation de tondeuses, de débroussaillères ou une machine un peu polluante. C'est une façon naturelle de traiter les sols. Alors sur le parc on, a, on essaie d'utiliser quelques parcelles pour faire quelques rotations. Donc là actuellement c'est celle-ci qui est utilisé depuis à peu près le mois de mai. Donc là aujourd'hui c'est des oies qui sont en écopâturage, euh, ça peut très bien être des moutons, des chèvres. Ici à Drancy on fait fait avec des oies et des moutons. Donc euh, vous pouvez voir que même en les emmenant tous les jours, avec les... le temps qu'on a eu, l'eau et la chaleur, ça permet une bonne pousse de l'herbe, ça fait que le terrain n'est pas dégradé et qu'il y a quand même encore de l'herbe pour les animaux. Pour limiter au maximum les carences sur les chèvres et les moutons de la ferme, on a mis en place une pierre à lécher qui est juste ici. Donc, c'est un bloc, en fait, qu'on appelle un bloc de sel, mais c'est grossier. En fait, c'est un bloc qui est enrichi en minéraux et vitamines dont les animaux ont principalement besoin pour le bon fonctionnement de leur organisme. Donc là, on voit que la pierre, elle n'est pas énormément léchée. Donc, ça veut dire que leur alimentation, elle est globalement équilibrée en minéraux, vitamines et tout ce dont ils ont besoin. Et c'est un gage de qualité pour les animaux.